Sérieux Et toi, s'il te plaît mon gars, tu fais une vidéo en pyjama, alors à ta place je fermerai ma gueule. Bah toi aussi. Ouais bon, bref, ta gueule et commence ta vidéo. Ah Non mais mec, c'est pas ça que je veux dire, c'est que la musique il faut que tu la mettes avec un logiciel de montage, parce que là t'as juste l'air d'un con. Aujourd'hui on va parler euh, des narreux. En parlant des narreux, en général c'est ton pote qui vient te voir pour te gratter de la nourriture. Eh hey mec, euh, t'as pas un yaourt s'il te plaît Ouais, carrément, tiens. Et là, ce mec, il va avoir une réaction un tout petit peu chelou. Mec, tu peux pas m'en passer une autre Non mais sérieux en faisant ça Il croit en fait, que la cuillère, elle a été lavée comment pensé, mais peur de le perdre, Une si la cuillère c'est la fin de cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, même si t'es marreux, et tu peux mettre un pouce vert si ça t'a plu, tu peux commenter, et tu peux même mettre un pouce rouge si t'as pas aimé, mais dans ce cas tu peux l'expliquer dans les commentaires pour que je m'améliore dans les prochaines vidéos. Allez, ciao Étant donné que la vidéo est vraiment très courte, j'ai décidé de vous faire une vidéo bonus, donc voilà, donc tu peux cliquer hein, sur le petit carré là qui, que tu vois. Et bon, peut-être qu'au moment où tu la regarderas, il n'y aura pas encore la vidéo bonus. Car c'est une compensation. Vu qu'elle est vraiment très courte cette vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo bonus en compensation. Du coup, elle viendra dans les jours suivants, mais peut-être pas directement. Donc voilà, allez, abonne-toi